Bah bonjour les amis c'est Juliana et aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo Roblox Et là aujourd'hui je dois monter tout ça Ouais sauf que nous on va le faire avec ça Donc attends il faut cliquer dessus Ouais Donc je monte dedans et je l'active Oula oula là là là ralentis ralentis C'est bien Pipito Grimpe encore plus vite Oh bah vas-y on ralentit on <rire> Et là, je vois que ça tourne. Avance quand même, mais... Dans les lignes droites, tu vois, je peux faire ça. Mais là, non. <rire> ok, du coup, c'est parti. Je vais essayer d'accélérer un petit peu plus vers là-bas. Les gars, mon but, c'est vraiment d'escalader tout. Donc, euh, on se rouille. Mais genre là, il n'y a plus rien. là ça, ça stresse. J'ai dit qu'il n'y a plus rien mais en fait a... il <rire> y a un truc. <rire> non non non non. Et ben voilà. Bon on peut accélérer un petit peu plus quand même. Allez oui, oui. Voilà, comme ça ça suffit. Euh... <rire> Bonjour poteau. Tu ne voudras... Tu peux pas monter avec moi, je suis désolé. Je vais trop vite, <rire> c'est pas vrai, mais c'est pas grave. On l'avait voulu, mais bon. Pas réussi. Ah, je crois hein, qu'il voulait monter, je suis pas sûr. Mais bon, c'est pas grave. Euh, nous, notre but est de monter là-haut. Bon, bah c'est un petit peu long. Sachant que vous pouvez aussi monter les escaliers de la moelle et c'est long mais de toute façon dans cette vidéo nous allons essayer de faire les deux manières donc on essaye déjà comme ça on va accélérer un petit peu plus parce qu'il a un petit peu de mal voilà maintenant on va ralentir il ne faut pas exagérer et là on met plus fort pas trop pour que ça déraille pas trop encore. là, normalement, là, on se veut. Non, je peux pas être bloqué. <rire> voilà, je suis. Euh... Voilà. Et voilà, je suis parvenu à monter tout en haut. <rire> c'est pas vrai, mais c'est pas grave. Ah non, il faut encore finir là-bas. Oui, pardon. Est-ce qu'il y a un checkpoint au cas où Il n'y a pas de checkpoint. Il y a Ugi, Ugi mais. Magique, t'as vu Quelqu'un veut venir avec moi Allez, grimpe, poteau. Oula. Mais non, mais lui, il est méchant. Il grimpe avec lui, hein. Pas de quartier. Bim. <rire> Je vais aller sur les escaliers. <rire> oh, j'ai réussi en plus. Oh, bah, c'est pas incroyable en fait. On ralentit et on accélère. On va passer au-dessus d'une route qui n'y a. Oh, pardon, qui a aucune voiture. <rire> C'est tellement magnifique, tu sais. Euh... Wow. <rire> dire qu'on a monté tout ça depuis le début. Hein. Euh... Faut être fier. Du coup, de là-bas, il n'y avait pas autre chose. <rire> C'est trop bien. Non, j'adore. Ah, ah, ah. ah bah, j'ai déraillé. Ah, Là-bas. Ah, Là-bas, je t'ai dit. Voilà. Et eh ben c'était incroyable. On va essayer à la main. Euh, Maintenant. Par les pieds plutôt. Pas à la main. Et là, on gagne 19 pièces. Au Lieu de 10 parce que nous sommes plus courageux, oh oh, bah non, le 7, non, mais vous moquez vous de monde. Je dis parce qu'on fait de, on fait mieux, mais vous, on... ah oui, 20, 20, 20, 17, c'est pas mal, hein, certains, sont, certains trucs sont pas mal, 11, 7, 20, 20, il n'y a pas plus de 20, tu sais. <rire> Ou alors, je prends vraiment les, les pièces les plus nulles. 10, 20, 30, 40, c'est bon. Hein <rire> ah, en fait, t'as les pièces d'or et les gemmes. Et là-bas, c'était les gemmes. Et là, maintenant, tu gagnes les pièces. C'est pour ça j'en ai moins. Et c'est tout, du coup, pour là Attends, t'as là-bas aussi t'as un truc Alors, le problème, c'est que tu peux pas accélérer. Il y a une piscine et tout, on va essayer d'aller dans la piscine Ce serait une bonne idée Si vous voyez un canard avec des lunettes dedans Wow wow wow wow, wow Je suis pas mort hein pas moi. C'est trop bien, c'est un terrain de mine Non je c'est génial On va revoir le terrain de mine Je vais plonger dans ma piscine ah, C'est un toboggan <rire> le créateur il voulait faire un gâteau toboggan, bah ben, voilà ce qu'il a fait. <rire> non, j'adore, c'est marrant. Est-ce que tu te fais sauter ou pas Ah Je suis assise, mais je glisse pas. Bing 15. 15. de plus, j'aime. J'ai essayé de faire l'autre très euh, d'argent. <rire> J'ai essayé de faire le plongeoir, le vrai genre. Mais ça saute pas Mais c'est gentil d'avoir poussé, enfin, c'est pas gentil d'avoir poussé, mais bon, moi tu m'as fait aller plus haut. Ouin, ouin, ouin, ouin. j'ai envie d'aller sur le canard. <rire> ouais. Le canard aux lunettes. Lunettes, au dos soleil. Non, retourne-toi le canard. Le canard le danidoc. Bon bah tant pis. Euh, hop, et hop. Bon bah voilà. <rire> Ah, c'est génial bah, Moi, j'ai personne pour jouer avec moi. Je suis triste. Personne ne veut jouer avec moi. Je suis obligée de jouer tout seul. Tu sais, les petits, quand ils sont tout seuls. Hein, ce jeu. Le jeu des petits. Comme ça, tu sais. On va faire le toboggan, c'est trop bien. Ah, vas-y, je reste ici toute ma vie, moi. Restez bah, nul, en fait. Le trampoline, il fait sauter haut ou pas je suis curieuse, effectivement, mais pour ceux qui l'ont remarqué, non. Après, je vais sortir du trampoline. Mais il y a encore quelqu'un qui explose dessus un mine. J'adore, c'est trop rigolo. C'est là-bas, l'avion. C'est-à-dire que nous, eh bien, vu qu'on court pas très vite... Ah si, je <rire> l'avais pas vu. Bon bah je vais faire comme ça les gars. Ah c'est juste pour sauter plus haut. Oh c'est génialissime Alors je vais pas payer le truc en robux parce que j'ai pas envie de perdre tous mes robux. Sachant que j'en ai presque plus. J'ai trop abusé. Euh, je vais éviter tout cela. Et bim! En dedans. Oh, c'est génial! Stop, stop! Ah, oh, j'aurais dû sauter avant! Donc, ça, j'aurais atterri sur le nuage. Bon, je m'en De quoi, ça sera déjà plus rapide qu'autre chose. <rire> ouais. Voilà. Bon, bah, les amis, on a réussi! Ah, euh... On a gagné, on a réussi. À... <rire> Dommage. On peut aller maintenant. Euh... Bah, on est le roi du monde. Ou la reine, pardon. Parce que je suis une fille. Je suis pas un garçon. J'avais même pas vu que ce, ce visage avait des taches de rousseur. Bref. Euh, donc, je vais vous laisser. Si vous la vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à liker, commenter et partager. Et sur ce, ciao ciao.